Voilà, donc effectivement, une partie d'entre vous me connaît déjà. Je suis l'interlocuteur des collectivités sur l'adhésion à l'association et sur la participation au label. Et effectivement, là, en tandem avec michael on va évoquer pour moi les aspects peut-être un peu plus administratifs de la participation au label et pour michael le côté plus technique. Donc, sur la diapositive suivante, vous pouvez voir, et comme on l'a déjà dit, que... Euh, J'en profite d'ailleurs pour passer la, la, la parole à Michael, puisque c'est effectivement plus de son territoire que relèvent ces chiffres. Donc oui, on, on va introduire ce, cette participation par euh, le, les chiffres clés de la précédente. Donc euh, euh, pendant l'année 2020, euh, les collectivités ont participé, elles ont été récomposées à l'issue de cette année de participation, le 4 février dernier, avec donc cette 22e édition du label national, territoire, ville et village Internet. Donc il y a eu 219 collectivités mises à l'honneur, dont 9 intercommunalités. Ça représente 40, pardon, 400 communes concernées par, par ce palmarès. Vous pouvez consulter le palmarès complet sur le site villeinternet.net et vous pourrez vérifier que l'ensemble des régions métropolitaines sont représentées, ainsi que trois départements et collectivités d'outre-mer, qu'il y a donc une grande diversité de communes de par leur taille, leur nombre d'habitants, leur emplacement géographique qui, qui, qui donc sont valorisés par, par ce label. En complément de cette distinction de une à 5 arrobas par le jury, il y a également de manière toujours plus, plus structurée l'attribution la, de mentions euh, sur des thématiques précises, donc vous pouvez voir transition écologique, démocratie locale, santé publique ou encore numérique éducatif qui correspondent à, à un travail euh, de, de focus sur l'année, euh, sur certaines thématiques euh, particulièrement euh, essentielles euh, sur l'année de remise du label, donc les mentions peuvent changer d'une année sur l'autre. Euh, voilà. Et par ailleurs, cette année, nouveauté, euh, le jury a euh, particulièrement mis en avant 14 collectivités qui étaient déjà 5 arrobas depuis plusieurs années, qui avaient fait la preuve de leur excellence numérique tant dans la durée que dans l'innovation. Et donc il y a 14 territoires d'excellence numérique qui ont été mis à l'honneur dans ce palmarès que je vous invite à consulter. Donc là, on démarre le 23e Label National Territoire Ville et Village Internet. Et puis je laisse Antonin vous présenter son calendrier. Voilà, alors comme vous l'aurez compris, c'est un, une participation au label qui est annuelle. Euh, elle est ouverte euh, à toutes les collectivités euh, membres de l'association euh, et à jour euh, de leur cotisation qui souhaitent participer. C'est sur une période, comme vous voyez, qui s'étend de mars à la mi-novembre. Euh, elle s'ouvre donc euh, avec le lancement du label, hein, dès, dès début mars. et C'est à partir de cette date que les collectivités peuvent déclarer en ligne leur intention de, de participer. Euh, elles travaillent ensuite donc à, à, à constituer leur dossier de participation au label. Ça, ça prend la forme de fiches actions que vous avez peut-être déjà vues dans le palmarès. et C'est donc des fiches qui décrivent les services rendus sur, sur la collectivité. Euh, ces services y sont inscrits dans un référentiel qu'on va décrire tout à l'heure euh, et qui, donc tout au long de cette période de participation, euh, encadre et accompagne la participation des collectivités. À partir de la mi-novembre, donc grosso modo un mois avant la réunion du jury, euh, la participation au label est fermée, donc elle, elle se clôture. Et on va voir d'ailleurs dans un instant aussi euh, de quoi il faut vous être assuré à cette date pour être certain de participer au label. Et je passe la parole à Mickaël pour ce qui concerne la réunion du jury. Donc, oui, le, le, sur la, la méthode d'évaluation, euh, là, vous avez face à vous euh, l'équipe de l'association qui vous accompagne pour participer, pour échanger au mieux vos initiatives. L'évaluation, en revanche, elle, elle est réalisée par un jury. Le jury du label, il est présidé par euh, Emmanuel Evneau, géographe et vice-président du conseil d'administration de l'Université euh, Toulouse-Jean Jaurès, euh, qui a été également euh, longuement président de, de l'association Ville Internet, euh, avant de laisser sa place à Mathieu Vidal. Euh, ce jury, il est composé, euh, pour cette année, de 21 euh, membres scientifiques, experts et expertes euh, du numérique. Euh, C'est un jury indépendant qui, sur la base des dossiers de participation et du règlement du label, établit souverainement le palmarès annuel. Donc pour en savoir plus sur le jury et euh, les critères, je vous invite à consulter, d'une part, le règlement du label, qui est accessible sur le site VIN internet, euh, qui est aussi rappelé dans le dossier du participant. Lorsque vous commencez votre participation, vous avez un, un PDF qui, euh, qui rappelle ces éléments clés. Euh, et encore, euh, notamment pour en savoir plus sur les biographies des membres du jury, etc., de consulter la publication annuelle citée en réseau qui accompagne euh, chaque année le dévoilement du palmarès. Donc, si vous cherchez le palmarès sur le site de l'association, euh, vous trouverez euh, la publication citée en, en réseau qui complète un petit peu nos propos. Alors, le le dévoilement de ce palmarès, hein, qui est donc sous embargo jusqu'à la date de, de la remise, euh, ça fait l'objet, donc ce dévoilement, d'une journée nationale. Euh, c'est une journée importante dans la vie du réseau. Les labels sont remis donc, aux, aux collectivités participantes, euh, c'est souvent en, en début d'année. Euh, c'est un ou une représentant de l'État euh, qui remet euh, aux participants leur label, et c'est donc euh, une cérémonie qui se tient euh, généralement euh, un an en Ile-de-France et euh, l'année suivante dans les autres régions. Et on va voir à présent sur la diapositive suivante de quoi il faut vous être assuré pour faire justement partie de, de ce palmarès qui est remis en début d'année. Alors, ça prend la forme de quatre étapes importantes. Cette année, en 2021, la fermeture, c'est le 12 novembre. Donc, il faut être très attentif à cette date euh, et avoir donc dans un premier temps euh, assurer que vous êtes bien adhérent, ça prend la forme d'un bulletin d'adhésion et du règlement de votre cotisation. Euh, C'est une, une cotisation annuelle qui vous ouvre le droit de participer au label. Ensuite, euh, une fois que vous êtes membre, vos droits de membre étant ouverts sur la plateforme, vous pouvez euh, rattacher vos référents, qui vont être les personnes qui vont travailler sur le dossier. Il peut y en avoir un ou plusieurs, ça peut être euh, généralement un élu et un agent. Et donc, ils travaillent toute l'année euh, à, la, à la mise en ligne euh, de ces actions, euh, il faut vous assurer du coup que ce dossier est finalisé, que les actions que vous avez mises en ligne euh, sont pertinentes, que vous avez mis à jour d'éventuelles anciennes actions. Et puis pour finir, une fois que vous êtes assuré tout ça, il y a donc l'étape de validation de votre dossier de participation au label. Euh, il y a donc un certain nombre d'informations sur la collectivité qu'il vous faut vérifier sur l'espace dédié sur votre page, donc l'espace label. Et ensuite, la dernière étape, c'est donc de cocher la case qui déclare que vous avez finalisé votre participation et vous pouvez toujours continuer à, à travailler sur le dossier jusqu'à la clôture, mais c'est donc une case qui nous sert, nous, à confirmer l'export et l'envoi de votre dossier au jury. On va voir donc maintenant le, le détail de, de, de la mise en ligne de ces fiches actions sur le référentiel dédié et c'est Mickaël qui va vous expliquer ça. Sur ce processus très simple, vous pouvez bien sûr contacter l'équipe et notamment Antonin pour être accompagné et vérifier que chaque étape est bien passée. Euh, donc on a, on a parlé de l'Atlas tout à l'heure, on a vu euh, que les actions permettaient le partage euh, d'expériences entre collectivités et, et leur, euh, leur mise en avant publique également. Euh, il y a un outil qui lui est, est réservé à chaque collectivité. Chaque collectivité à la sienne, c'est la mosaïque. Euh, la mosaïque, c'est ce qui permet de classer une action euh, dans, dans le référentiel qui a été constituée au fur et à mesure du temps par les villes internet, les villes, villages et territoires. Donc, en fait, lorsque vous êtes connecté à l'espace de votre collectivité, participer au Label, c'est assez simple. On commence par publier une première action, Donc par exemple l'équipement des écoles, la dématérialisation d'un service, une, une, une démarche pour lutter contre l'exclusion par le numérique, avec la mise en place d'un guichet unique, des services aux associations la présence de collectivités sur les réseaux sociaux, et on voit, bon, vous le savez, le numérique, c'est vraiment transversal aux politiques publiques, euh, et c'est ce que euh, rencontre euh, cette euh, mosaïque, où on retrouve donc les 16 enjeux euh, qui permettent de naviguer dans l'atlas, euh, identité, vie associative, solidarité, éducation, je passe un peu en travers, vous les avez sous les yeux, euh, et donc ces 16 enjeux peuvent se déplier et contiennent chacun des services très précis qui peuvent être rendus par le numérique. C'est une grille d'auto-évaluation, euh, c'est euh, le référentiel qui permet de, euh, de mettre en commun euh, ce, que, ce que les actions de chaque collectivité euh, euh, signifient. Et, euh, et donc, il y a 139 services publics euh, qui sont identifiés dans ce référentiel. Une fois que vous avez rempli euh, la mosaïque avec plusieurs actions, vous avez donc des compteurs. Et la possibilité d'avoir un miroir, d'avoir une auto-évaluation de votre politique numérique, une vue d'ensemble, euh, et le cas échéant aussi de, de découvrir euh, de, de, des questions à se poser sur des services qui sont rendus peut-être par d'autres services auxquels on n'a pas pensé. Euh, et et de la, de la, donc ça facilite de, de, de la mise en réseau des acteurs au sein même de la collectivité euh, pour pour mieux mutualiser les les actions qui sont mises en œuvre euh, par la vie. Donc euh, le, les champs pour, euh, pour décrire l'action euh, sont très libres et la mosaïque, elle permet vraiment euh, la mutualisation euh, dans l'Atlas euh, sur un, un même référentiel. Donc euh, je propose peut-être à, à Anna de de relever quelques questions qui auraient eu dans oui. le chat. Alors, euh, les questions qui nous sont fréquemment euh, posées euh, sur, sur les, les éléments que vous venez de développer, je vais en prendre une première sur la participation au label. Peut-on déposer des actions qui ne relèvent pas directement de la compétence de la commune Alors, Je vais prendre celle-là. Euh, effectivement, c'est une question qui nous est posée euh, assez souvent lorsqu'une collectivité participe pour la première fois. Euh, la collectivité euh, va déposer euh, les premières actions qui paraissent évidentes en matière de, de politique publique numérique, euh, sachant que le, les référents qui peuvent déposer les actions peuvent être un DSI, un DGS, un élu, euh, avec une délégation peut-être au numérique et à l'éducation, etc. Donc il va y avoir certains des enjeux qui vont être assez facilement remplis. Euh, et puis euh, en découvrant les services qui sont proposés par d'autres collectivités, euh, comme, on, comme on va être évalué pour le jury, pour, pour être récompensé à l'occasion du label, on va se demander de ce service, est-ce qu'il est rendu dans ma collectivité Et on, on peut s'apercevoir que le service est rendu, mais pas directement par... Euh, par une action à 100% portée par la commune, mais ça peut être avec des événements associatifs, ça peut être des choses qui sont mutualisées à l'interco, ça peut être le relais d'une plateforme départementale, par exemple, mais le service est, est présenté aux habitants. Donc Dans ce cas-là, la classe a toute sa place pour partager les actions de ce type et le jury tient compte également de l'ensemble des actions qui sont promues par la collectivité, au-delà de euh, des compétences juridiques très stricto sensu euh, des communes. Donc oui. Ah bien. Euh, donc oui. <rire> donc je retiens que la est Oui. <rire> euh, comment peut-on obtenir une arrobase verte Alors donc l'arrobase verte, c'est euh, c'est une euh, c'est le vertissement d'une arrobase sur euh, sur le panneau euh, d'entrée de ville euh, ou euh, euh, les logos qui sont partagés et euh, en fait c'est un peuvent utiliser leur base verte, les villes qui ont obtenu une mention, donc pour revenir rapidement aux mentions, c'est la mention transition écologique qui a été créée l'année dernière en partenariat avec, euh, avec l'Institut numérique responsable. Euh, et, euh, et donc effectivement, il faut pour ça, euh, donc Antonin nous a parlé de la validation du dossier de participation. Juste en amont de la validation du dossier, une collectivité peut indiquer son intérêt pour l'une des mentions thématiques de l'année lorsque la collectivité a manifesté son intérêt et éventuellement rempli un formulaire complémentaire sur le fond de ces sujets et eh bien le jury peut se saisir des dossiers des collectivités pour identifier quelques collectivités à valoriser cette année par l'une de ces mentions Donc, Florence, tu oui. ouvrir ton micro pour être à Et allé. voilà, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore, voici le beau panneau 5 arrobas avec une arrobase verte. Rendez-vous bientôt. <rire> Merci Florence.